il euh, y a eu plein de compétitions à l'arrêt. Moi, j'avais accompagné des athlètes qui, à la base, se préparaient pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Donc, on était en plein dedans. Et derrière, il y a des questions qui ont été posées. Et on ne sait pas peut-être que demain, ça pourrait se reproduire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir rester motivé en période sans compétition On va voir ça en plusieurs points aujourd'hui. C'est vrai que, justement, quand on nous annonce que bah, pendant quelques mois, pendant un mois, deux mois, trois mois, il n'y aura pas de compétition. À ce moment, on peut chercher à se dire Allez, il faut que je m'entraîne, je dois m'entraîner pour être sûr de pouvoir reprendre et pour être au top, pouvoir être au top euh, à la reprise. Alors, le premier point déjà, c'est un être au clair, au maximum au clair, sur combien de temps les compétitions sont arrêtées. Quand on sait, en fait, c'est important parce que le cerveau, il a, plus on est clair pour le cerveau, plus au moins le cerveau il se dit ok bah là à ce moment-là ça aura repris et je dois être au top à ce moment. Donc un, être au clair sur combien de temps de pause sans compétition. 2 ça va permettre quoi Ça va permettre de définir et de se poser la question combien de temps est-ce que je peux m'arrêter et euh, en reprenant après récupérer le même niveau. En, faisant, en se posant cette question-là, ça permet de mettre de la clarté déjà. Un, est-ce que j'ai besoin d'être motivé pendant cette période sans compétition Ou deux, est-ce que je peux simplement euh, faire d'autres choses que j'aime et me libérer l'esprit et passer à autre chose En faisant ça, là je me rappelle justement avec un athlète pendant le, le premier confinement, du coup les, les Jeux olympiques ont été euh, repoussés bah, d'un an. Et du coup, euh, il cherchait quand même à s'entraîner tous les jours pour être au top et tout. Et je lui dis, je lui pose la question, en fait, je fais, là, mettons, tu peux t'arrêter combien de temps et, euh, et en combien de temps tu récupérais ton niveau Je fais bah, franchement je peux m'arrêter allez un mois et demi, deux mois et je sais qu'elle est en en un, un mois deux mois trois mois maximum j'ai récupéré euh, mon niveau et du coup il avait fait le lien avec des fois où il était blessé et en très peu de temps il avait récupéré son niveau et je fais ok bon bah c'est bon en fait tu sais que là la prochaine compétition importante au maximum elle sera en janvier on était en, en avril la dernière fois je fais, ouais, bon en fait je peux m'arrêter deux mois là tranquille et puis juste faire pour plaisir donc le fait de s'autoriser à lâcher ça a fait quoi Ça a fait qu'il euh, ne se forçait plus pour s'entraîner. Et paradoxalement, des fois, il s'entraînait juste pour le plaisir. Comme ça, il fait 2-3 activités. Il a fait aussi d'autres sports. Mais ce qui fait qu'il a pu reprendre après en étant totalement présent. Donc c'est vraiment important. Quand on est sportif de haut niveau, qu'on s'est entraîné des, des, des, des, euh, des milliers d'heures dans notre sport, le corps a intégré en fait et connaît les process. Et aujourd'hui, j'ai accompagné tellement de sportifs. Moi-même à l'époque, je m'étais arrêté pendant euh, pendant dix mois et finalement en très peu de temps, j'avais récupéré euh, mon niveau. Il y a juste à regarder par exemple un sportif qui se blesse. Bah souvent un an après, il est capable de revenir au même niveau. Donc c'est important d'être au clair avec ça. Et quand il y a la période qui est creuse, pendant un combien de temps c'est creux Donc deux quand est-ce que ça va prendre 3 est ce que je peux m'arrêter 3 semaines et en combien de temps je suis capable de récupérer mon niveau et 4, euh, bah, du coup à partir de là de faire des choix vraiment conscient de faire des choses que l'on aime profondément à côté et ça se peut que ce soit totalement en dehors du sport et là on peut parler c'est tout comme en entrepreneuriat finalement c'est c'est le fait de se dire ok je lâche et je vais faire autre chose qui m'inspire un instant présent mais totalement être off et bien quand on va prendre on va être à 200 à 200%